Bonjour, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Et comme prévu, on est là et vous allez devoir vraiment nous excuser encore une fois. C'était indépendamment de notre volonté, comme vous le savez. L'héritage qu'Alpha nous a légué a fait qu'on a vraiment retardé ce live. Parce que notre frère Robert Théa, le samouraï, l'homme au homo direct. N'a pas pu vraiment être dans ce direct-là, mais il est avec nous. On va lui prendre à partir de WhatsApp. Il va donner lui aussi son, son point de vue. Voilà. Et merci à toutes et à tous encore une fois. Euh, voilà, le nombre ne fait que monter. Vous allez encore une fois devoir nous excuser par rapport au retard. C'est vraiment dit à la mauvaise connexion du côté de la Guinée. Voilà. 11 ans pour rien de Cora Alpha. Mais heureusement, on a une nouvelle page de la Guinée. Une nouvelle page avec le jeune colonel, eh, comme on appelle Dumbuya, qui donne vraiment de l'espoir à tout Guinéen. Partagez au maximum bien pour cette vidéo. S'il vous plaît, likez, partagez. Non, non, non. Voilà. Donc, euh, comme euh, je le disais, nous avons vraiment quatre personnes ici aujourd'hui. Nous avons euh, le premier qu'on va prendre. Euh, à partir de WhatsApp, c'est monsieur, comme vous le voyez, vous pouvez bien le reconnaître, c'est un vrai guerrier, monsieur Théa, Robert, et le samouraï, il va vraiment intervenir ici. Et également la deuxième personne, monsieur, monsieur euh, Théa. Bonsoir à vous. Bonsoir, monsieur Tidiane la Puissance. Bonsoir à, aux milliers de téléspectateurs qui nous suivent à travers ce grand débat que nous aurons tout à l'heure. Bonsoir à nos amis Ebril et, et Bob So. Merci. Euh, vous restez en ligne. Et Monsieur Bob, Bob move oui. depuis la France. Bonsoir à vous. Oui, oui. bonsoir Monsieur Tigan, bonsoir euh, Agile King et Jibril, et bonsoir Monsieur Théa, bonsoir à nos auditeurs et auditrices euh, de ce soir. Merci. Le King, qui n'est plus à présenter sur cette base. Et bonsoir, Azil Le King. Bonsoir, M. Tigan. Bonsoir, M. Bob, M. Théa. Je suis ravi d'être avec les vrais Guinéens aujourd'hui pour faire un bon débat avec vous. C'est quelque chose que je te remercie, Tigan d'avoir pris l'initiative de le faire, parce que tu es vraiment un rassembleur ceux qui ne connaissent pas Tigane euh, il suffit juste de te connaître tu es vraiment un rassembleur et chapeau pour ça mon frère merci, ça on fait. est ensemble merci vraiment et voilà, pardon, partagez au maximum possible nous sommes à 600 à 600 vues, essayons de monter jusqu'à 1000 au moins pour commencer ce débat parce que il est si important aujourd'hui il y a une nouvelle page de la Guinée qui est ouverte la page sombre de la condécratie et des tournés et croyez vraiment eh, à ces militaires croyez également au futur président qui va venir croyez à ces gens là que la Guinée sera balayée sera nettoyée tous les mauvais grains seront vraiment mis à côté pour pouvoir avancer dans ce pays aussi béni Monsieur Théa nous allons commencer avec vous vu que vous êtes euh, euh, vous êtes euh, nous vous écoutons à partir de WhatsApp. Et d'abord, la première des questions, nous savons que la Guinée, ce mois de septembre, est témoin historique pour le peuple de Guinée. Il y a là, 63 ans depuis qu'on a dit, comment on appelle ça, non au colon blanc. Le référendum du 28 septembre 1958, cela fait 63 ans aujourd'hui, et il y a de cela 12 ans qu'il y a eu le massacre du 28 septembre. Nous nous rappelons encore de ce, de ce triste souvenir. Euh, et aujourd'hui, toujours dans le même mois, on a suivi également. Et on a eu une autre date historique où le colonel Dumbuya nous a débrassé, nous a débrassé de ce vampire, de ce monstre appelé Alpha Condé qui avait terrorisé tout un peuple avec son clan satanique. C'était le 5 septembre. Et le 27 septembre, le colonel Dumbuya est allé au cimetière de Bambeto pour vraiment se recueillir sur la mémoire de toutes les personnes tuées par balles par ce régime satanique. Alors, à résumer, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ces mois, comme je viens de le dire, qu qu'est-ce qu que cela vous marque et nous vous écoutons Merci encore une fois à M. de La Puissance. Merci à ces milliers d'auditeurs. Et merci à tous les samouraïs qui sont sur la page de M. Tidane La Puissance qui sont en train de suivre à l'instant T euh, cette vidéoconférence. qui malheureusement, je n'ai pas pu participer euh, à travers une vidéo euh, en tenant compte de la médiocrité de la connexion Internet qu'on n'a jamais cessé de dénoncer. Alors, euh, merci à tous les collègues avec lesquels nous allons débattre tout à l'heure. Merci pour la question, monsieur Didiane. Il faut déjà dire que on a comme l'impression qu'entre la République de Guinée et le mois de septembre, c'est une longue histoire. Le 28 septembre, en temps normal, c'est une période, c'est un mois qui est censé libérer le peuple de Guinée. Mais faut-il le rappeler qu'à partir des massacres du 28 septembre, ce qu'on peut retenir, c'est que certaines personnes ont voulu salir cette date historique qui a, a permis au peuple de Guinée de dire non lors du référendum. Et donc, ce qui fait que lorsque nous parlons de ce mois, de septembre, c'est un mois qui libère le peuple de Guinée. La preuve, c'est que le 5 septembre passé, le peuple de Guinée est sorti sous le joug de la tyrannie, une véritable tyrannie que nous étions en train de vivre. Et donc, euh, par rapport à la première question, en ce qui concerne mon analyse par rapport au mois de septembre, il faut dire déjà que nous avons assez de chance avec le mois de septembre. C'est l'occasion encore ultime de mettre en garde tous les autres citoyens qui chercheront à assimiler ce mois de septembre qui est un mois bénéfique pour la Guinée et de l'assimiler à un mois extrêmement dangereux parce qu'il faut le rappeler, des massacres du 28 septembre au stade du même nom ont eu lieu par des manigances de certains de nos concitoyens. Et donc, euh, voilà, par rapport euh, déjà euh, à la question reposant sur le moi, voici ce que j'avais déjà à dire. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes contents. Aujourd'hui, nous sommes contents avec l'avènement du CNRD, même s'il faut que nous soyons vigilants. Mais aujourd'hui, le CNRD est en train de poser des axes qui sont de nature à soulager le peuple. Imaginez que les gens ont considéré à un moment donné de l'histoire cette route comme étant la route la plus dangereuse, la route la plus satanique. Certains sont allés jusqu'à l'appeler l'axe du mal. Mm -hmm. Imaginez qu'on a toujours considéré ceux qui vivent sur ce territoire-là comme étant des personnes, même pas des personnes, mais des gens qui sont loin et D'être des bénéficiaires de ce qu'on appelle les droits de l'homme et des libertés fondamentales. Et aujourd'hui, si le colonel se lève en tant que chef de l'État et il va au cimetière de Bambeto pour se recueillir sur la tombe de nos martyrs, c'est un grand acte. C'est un grand acte. J'espère que les autres aspects de l'actualité politique et sociale nous allons continuer à en débattre pour ne pas être très long euh, dans cette phase introductive. Merci. Je me fais le plaisir de me limiter là avant de continuer. Merci. Et gardez la ligne, vous pouvez mettre sur le mien et on vous revient tout de suite. Voilà. Et vous venez de suivre M. Théa. Et M. Bob, Moi, je vais vous poser euh, la même question, mais autrement, oui. on a tous dit le comment on appelle ça, colonel Dunguya qui est allé au cimetière de bambeto bien que d'autres sont en train de dire, dire qu'il doit aller jusqu'à jusqu Zogota Galapay, c'est vrai parce qu'il y a trop de victimes, il y en a eu trop de victimes sous le régime de ces satan euh, Alpha Condé, moi c'est comme ça que je le qualifie parce que quelqu'un qui tue sa population qui détruit les vies de sa population qui pousse la jeunesse à l'immigration clandestine Vraiment, c'est un satan tout court. Et c'est pourquoi vous avez vu comment il a terminé oui. sa vie. Donc, il n'est pas encore décédé. Il y a des rumeurs qui faisaient croire qu'il est décédé. Ça oui. peut être vrai ou faux. Nous sommes entre le matre et l'enclime. On n'a pas besoin. Alors, qu'est-ce oui. que vous pouvez nous dire Est-ce qu'il faudra alors, au-delà de tous ces actes forts de colonel Dumbuya, qu'est-ce qu'il faudra faire par rapport à la justice Parce que tous ces ans qui sont décédés, leurs parents hier étaient contents de voir le colonel Dumbuya au cimetière des Bambeto, parce que c'est des innocents qui sont là. Maintenant, au-delà, qu'est-ce qu'il faut faire pour tourner définitivement cette page ben, Je te remercie mon frère Tigane, je remercie tout le monde, ça fait un énorme plaisir de partager ce plateau avec vous, avec les kings de la Guinée, merci vraiment, j'en suis fier. Et euh, moi, ce que je veux dire euh, à propos de ça, c'est que je voudrais à ce que euh, pour, pour tourner la page, il faudrait qu'il y ait de la justice. Il faudrait qu'il y ait de la justice. il ne faut pas que euh, le colonel, son excellence Mamadi Doumbouya, joue avec ça. Il faudrait qu'il y ait de la justice, comme euh, son tout premier débat, il a dit euh, qu'il y aura de la justice. Et nous souhaitons à ce que cette justice soit faite, qu'elle soit faite, cette justice, pour que les parents de personnes qui sont décédées, euh, puissent euh, faire le deuil de, de, de la mort de leurs enfants. Parce que ceux qui sont morts là, il ne faudrait pas que, ce que je vais souligner, souligner aussi, il ne faudrait pas que les guinéniens euh, mettent dans leur tête que ceux qui sont morts là sont morts pour rien. Ils ne sont pas morts pour rien. Ce sont des, des héros, ils sont morts pour une cause très, très bien déterminée. Et l'acte que euh, notre cher président, son excellence colonel Mamadi Doumbouya a effectué, en allant voir la tombe de nos héros qui sont tombés euh, voilà, dans ce combat, franchement, je salue euh, cet acte, c'est un travail d'un président, c'est le travail d'un président, ça. Moi, j'ai pleinement confiance au colonel Mamadi Doumbouya. Je voudrais que toute la Guinée soit derrière le colonel Mamadi Doumbouya pour... Euh, euh, vraiment euh, accompagner notre pays sur le sur la bonne voie dans ces deux ans qui, qui suivent avant, avant euh, les élections présidentielles. Ok merci merci euh, Monsieur Bob. Oui Asilo King. Moi je vais prendre un autre je vais prendre un autre point par rapport à tous au même débat. Oui on a vu Colonel Dumbuya. Et, au Cimetière de Bambeto également, oui. il est allé se recueillir au niveau encore de au, au niveau du mausolée euh, de, de, de l'autre là de, de Faiser la Lancenaconte, tout comme c'est vous chose que Alpha ne faisait presque pas, il partait quand même au mausolée de Lancenaconte, mais on savait c'est à sa fois qu'il voyait celle où là-bas qui profitait pour toujours vendre son image parce que durant les 11 années, la mort combat n'a été guéri. Jamais... Je ne l'ai jamais voilà. vu. Non, il a... Il, il, il... Bon, je ne sais pas. Mais ce qui reste clair, qu'est-ce que vous pouvez dire On a vu au-delà de tout, tout Ça, récemment... Ça, c'était avant euh... les élections de 2010. OK. On a tromper. vu tout récemment... La stratégie, c'était... La stratégie, la stratégie c'était pour tromper les, la basse-côte. C'était après le premier tour des élections. Il s'est déplacé, il est parti... Ça, il était parti voir le Contigui Sekouna, vieux Sekouna. Après, ce euh, c'était même pas pour partir voir le, la tombe du chef général son comté Il était parti voir le Contigui de la basse côte. Après, c'est le Contigui qui a proposé de, de partir à la tombe du chef général Asana-Comté. C'était pendant la campagne du de deuxième tour. Quand il est parti tromper nos mamans a bouqué pour dire que ma maman vient de bouquer et ré en réalité ça vraiment vient du Mali de Cathy Alpha n'a ni père ni mère guinéenne mais il y a eu des guinéens qui n'ont rien compris qu'ils l'ont suivi avec le monde. on n'est pas comme ça parce qu'il a non, la il, il, il, guinéenne. Il, il oublie que il, il oublie qu'il qu y a des fils de, qu'il y a des fils guinéens on a tous des millions de gigas en tête même si okay. une chose se okay. passe okay. en Maintenant, 1900, maintenant 500, 500, 500, la, question, 500, 500. la question la question Gibril, qu'elles sont réservées à ces 93 vampires Vampire, régime Alpha Condé, dont la liste a été dressée tout récemment par le FNDC, parce qu'ils seront tous poursuivis tôt ou tard et que ce dossier ne sera pas laissé. Donc tout ça, c'est un peu lié au, -dire aux, aux, aux morts dans notre pays, parce que ce sont ces gens-là qui ont occasionné tout ça. Bon, pour moi, c'est des gestes, C'est les extrémistes méritent d'être jugés sévèrement. Parce que moi, dans cette lutte que l'axe de la démocratie a menée, il y a des actes qu'on qu'on n'oubliera jamais, des bêtises de bêtises comme une conférence de presse face aux journalistes. On a vu l'ex-ministre de l'Intérieur de la Sécurité Albert Damantan Camara, disant que la une des victimes, après l'autopsie, la balle qu'il a transpercée a été introduite par une pince. Est-ce que une pince, regardez-moi des fautes pareilles, une pince peut prendre une balle pour introduire ça dans le corps d'un être humain des gens qui et c'est des gens qui n'ont jamais eu ils n'ont jamais compris que réellement que un jour ce jour-là allait arriver qu'ils allaient être là face à la justice donc c'est des extrémistes ils méritent d'être jugés ils méritent d'être condamnés le directeur ça. national de la police Bafoué qui a dit aussi Wanindara Wanindara c'est les terroristes qui sont là-bas. Donc, on ne peut pas laisser là-bas dormir. Avec tous ces trucs-là, aujourd'hui, Dieu a fait que le 5 septembre est arrivé. À la grande surprise de tout le monde, si on doit aller à la réconciliation, comme l'a dit mon frère Bob, faut il faut qu'il y ait justice. Qui a fait quoi Qui a donné tel ordre Gibril, il y a ta connexion. On ne t'entend pas là. Gibril, on ne te reçoit pas. On ne t'entend pas. Bob, tu l'entends? Non, je ne l'entends pas. pas. Non, Gibril, on ne t'entend pas. On ne t'entend pas. Il va falloir que tu... tu... Gibril, on ne t'entend pas. Tu parles, mais on ne t'entend pas. Non. On ne te ressent pas, Gibril. Oh là là. Je crois qu'il ne... Gibril, on ne t'entend pas. Je ne sais pas si tu nous entends. Eh. Il faut qu'il parte, euh, qu'il revienne. Gibril, je sais pas. Dibry, et rentre aussi à nouveau. Voilà. voilà. Et Monsieur, monsieur Théa, Robert, le samouraï. Voilà. Et vous allez, vous allez reprendre la parole. Nous venons de voir aussi euh, la nouvelle charte de, euh, de cette transition qui a été dévoilée hier. Nous allons essayer de parler de ça. Et surtout, il y a un point si important là-dedans, moi qui a marqué mon attention. C'est par rapport à cette affaire de l'ethnocentrisme en Guinée. Parce que Alpha Condé a utilisé ce problème ethnique et ce problème régionaliste comme, euh, comment on appelle ça comme, comme, comme son bras. Désolé, de je, je oui. suis parti. Je, moi, j'étais là oh. en train de parler. Vous pas... Oui, Alors, on te revient tout de suite. D'accord. Oui. Donc, je disais, Monsieur Samouraï, qu'est-ce que vous pouvez nous dire Et au-delà de tout, et vous m'écoutez, Monsieur Samouraï Je vous suis très bien. Voilà la charte, la charte, la nouvelle charte. Elle est vraiment rassurante. Elle nous donne de l'espoir tout, je disais que le point concernant l'ethnocentrisme, parce que vous entendez tout de suite, il y a un nerpésiste qui a fait une vidéo, je ne vais pas dire son nom parce que je ne vais pas lui donner la valeur, qui se permet de dire que vous voyez, Dumbuya est allé, se recueillir sur, sur, sur les morts à Bambeto, qui a Sevturia, il n'a pas fait. Alors qui veut opposer encore les, les Peuls et les Malinqués, toujours dans leur esprit ethnique là. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire Parce qu'il y a une loi maintenant très sévère qui sera braquée contre tous ces malhonnêtes gens qui nous ont foncé dans cette route. Bien. Merci, M. Tidjian. Je demande déjà à tous ceux qui sont en train de suivre cette vidéo de partager au maximum. Mettez assez de cœur et partagez au maximum. Par rapport à la question, je vais répondre à la question tout de suite, mais déjà, laissez-moi dire merci à aux précédents intervenants, à nos collègues, qui ont fait euh, un joli exposé par rapport à la question de la justice. Laissez-moi rapidement euh, épiloguer là-dessus avant de venir sur la charte, si vous l'acceptez. Cette question de justice, vous me recevez Oui, vous recevez, non Cette question, oui, non, non, non, je, je reçois pas vous ne justice, justice, pas la justice, vous ne l'entendez pas ça grésille, ça grésille bon, non, moi, ça grésille en fait, Vous ne l'entendez pas Moi j'entends, j'entends, j'entends. Ok, allez-y. Donc cette question de justice est plus qu'importante. Pourquoi Nous disons aujourd'hui que nous avons tourné la page du professeur Alpha Kondé et nous devons tourner la page de notre passé pour faire face à l'avenir, afin de bâtir une nation, une Guinée inclusive une Guinée qui puisse tenir compte des aspirations de l'ensemble de ses composantes. Mais pour le faire, comme mes collègues n'ont pas manqué de le dire tout à l'heure, comme nos collègues n'ont pas manqué de le dire, il faudrait qu'on aille vers une réconciliation. Et pour que la réconciliation soit possible, Tidiane, nous devons lire les pages de l'histoire avant de tourner la page de l'histoire. Ça veut dire J'insiste sur ce que les collègues ont eu à dire, il faut qu'il y ait justice, il faudrait qu'on sache qui est responsable de quoi. Parce qu'aujourd'hui, avec l'avènement du CNRD, les spécialistes en démagogie, ceux qui n'ont aucun sentiment patriotique, ceux qui mettent toujours en avance leur égo, leur égoïsme en termes d'intérêt personnel, sont aujourd'hui en train de, rester, de jeter la responsabilité de toute la souffrance du peuple de Guinée sur le professeur Alpha Condé. Pourtant, le professeur Alpha Condé n'était pas seul. Il y a eu autour de lui plusieurs personnes qui ont été à la base de l'injustice. J'en parlais une fois lors d'une de mes vidéoconférences. Combien de maisons ont été cassées Et les gens se sont simplement permis de dire, on ne sait pas, tout est venu l'ordre. Donc, que justice soit véritablement faite. Alors, je ne vais pas trop m'étaler là-dessus puisque nous sommes nombreux à parler. Mm -hmm. La deuxième des choses, c'est quoi euh, L'affaire du recueillement de, du colonel Mamadi Doumbouya sur la tombe des martyrs, que chacun interprète de sa manière. Mais encore une fois, moi je n'ai pas encore vu la vidéo de ce RP Juste et qui, qui, qui, qui a euh... tenu de ses propos et qui ne sont pas des propos vraiment citoyens. J'aime pas, pas, pas, pas prononcer son nom parce que je ne veux pas donner la valeur. On a même dit aux gens de se désabonner sur les pages de ces gens-là parce qu'ils n'ont rien à nous apporter. C'est ce, ce, ce soi-disant. Dibril, aide-moi parce que moi, je ne veux pas prononcer son nom. C'est lui non, qui non, lui lui lui non, lui là. Lui est aux États-Unis. Ne dites pas le <lui rire> nom, c'est bon. Ne dites pas le <rire> nom, c'est bon. Ok, allez-y. C'est le petit maraboulé, Moi, je l'appelle comme ça. Petit maraboulé saleté. Oui, allez-y, monsieur. Je, je voulais simplement dire que ces propos ethniques, ces propos qui sont de nature à opposer le peuple de Guinée, il n'y a pas plus longtemps que avant-hier, je le disais dans l'une de mes vidéoconférences, ces stratégies ont toujours été utilisées par le professeur Alpha Condé pour diviser les Guinéens afin de pouvoir mieux régner. Mm -hmm. Et ce sont ces pratiques qui sont en train d'être perpétrées par les communicants de l'ancienne mouvance. Alors, par rapport à cette situation, qu'est-ce que moi je propose Je propose évidemment qu'il y ait n'est-ce pas, des... une justice. C'est-à-dire que la loi s'applique dans, sa, dans toute sa rigueur. Tous ceux qui tiennent ces propos, où qu'ils soient, que le CNRD cherche à mettre main sur eux. Oui, déjà, déjà, déjà pour vous aider dans la nouvelle charte, c'est pourquoi je vous ai dit que c'est le seul point d'ailleurs que je veux beaucoup apprécié, parce que là, c'est bel et bien précisé. Toutes les personnes qui tiennent des propos ethniques, régionalistes, ou qui opposent les communautés, c'est-à-dire, seront traduits devant, devant les tribunaux et chacun va répondre de ses actes. Je pense que nous-mêmes, on doit aider le CNRD dans ce sens-là. Parce que les anciens d'RPZ, pour votre information, par, comment on appelle ça Les Macanera, les Damantan, ils tiennent des réunions actuellement. Certainement, Dibril va nous en parler. Je ne vais pas vous couper la parole. Mais c'est des vrais ethno ces gens là C'est comme ça qu'ils ont dirigé le pays pendant 11 années. Et vous avez vu, il y a un fanfaron, excusez-moi du terme. Qui a écrit ici comme quoi que c'est ce d'Alain qui est le parrain de, de Guinness? C'est drôle, quoi. cest à que quelqu'un qui veut l'unification du peuple, il laisse l'air champion qui a dit que la Guinée n'a que trois régions. Mais c'est n'importe quoi. Allez-y, monsieur Samouraï. Merci bien. Vous m'appelez monsieur Théa ou bien Si vous voulez m'appeler avec le mot mmh. samouraï, vous, vous Mais vous êtes simplement le samouraï. Vous êtes le samouraï. Merci. allez <rire> Okay. alors donc, euh, qu'est-ce que je veux ajouter Comme vous venez de le dire, il faudrait qu'on aide le CNRD à mettre main sur ces gens-là. Cela va passer par quoi C'est pourquoi j'apprécie votre initiative aujourd'hui. Il faut une synergie des blogueurs patriotes qu'on puisse mettre la pression afin d'identifier tous ceux-là qui tiennent ces propos pareils pour qu'ils soient condamnés à la hauteur de ce qui est prévu dans la charte de la transition. Mm -hmm. Maintenant, en dehors de cet aspect, lorsque nous venons sur l'aspect juridique de la charte, parce qu'il faut le rappeler, je suis spécialiste en démocratie et bonne gouvernance. Mm -hmm. La charte est l'émanation de la volonté du CNRD. Mais sa substance même, son contenu est vraiment très bien. La seule chose qu'il faut dire, c'est que nous tenons le CNRD. NRD à ses engagements tout ce qui est dit dans la charte de la transition fait plaisir il est parti On va sûrement appeler Une fois, j'explique le CNRD à faire preuve, à continuer à faire preuve de patriotisme et respecter ses propres engagements contenus dans la charte. Sinon, sur le plan du droit, moi, je n'ai aucun problème avec la charte. Merci. Ok. Merci, merci, monsieur, euh, euh, monsieur Théa. Et certainement, nous reviendrons avec vous pour, pour la dernière question et vous pouvez vous retirer par la suite parce que vous avez un programme, je le sais bien. Monsieur Bob. Monsieur Bob. Lui aussi, sa connexion, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle qu qu qu fait là. OK, en attendant, le king, parce qu'on ne doit pas laisser un vide. Voilà, c'est ah. normal. Il est encore avec un autre compte, je ne comprends pas. Oui, monsieur Bob. Oui. Oui, OK. Ok, nous vous écoutons par rapport toujours euh, à la même question. Et actuellement, euh, nous avons suivi tout récemment d'ailleurs, Elasel d'Alain Diallo. Je vais juste vous poser cette question. Oui. Comment vous trouvez l'esprit de paix, de tolérance et d'unité nationale hein, de la d'Alain qui va jusqu'à dire aux militants et sympathisants du de, de, de, de, de, de, de parti de l'IFDZ de s'abstenir de toute injure et de tout, cest de, de, de, de tout mot maladroit et à l'encontre des autres Guinéens qui ne sont pas du parti. Et même entre les militants, d'avoir l'esprit de tolérance. Et au-delà, nous voyons dans la même charte, la même proposition qu'a été avancée le CNRD. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à tout ça Et également, le RPG arc-en-ciel, dessus. Ont tenu des réunions tout récemment comme quoi comme eux ils ont déjà perdu ils sont convaincus qu'ils ont perdu le pouvoir. Alors là Djibril toi tu vas répondre comme le réparti ils ont convaincu qu'ils vont qu'ils ont perdu le pouvoir. Alors pour eux il faut tout faire proposer l'IFDZ au CNRD. Ils ont même allé jusqu'à planifier dire qu'ils vont trouver des jeunes qui vont venir sur l'Arsamdalla Bameto et Bamidokosa pour c'est-à-dire s'aimer de la pagaille faire croire que alors que les gens ne sont pas pour eh, le CNRD, comme dans l'ère euh, dans, dans machiavelliste, parce que ceux qui ont fait les armes. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça Moi, je parle ou bien lui je... Oui, allez-y, Gibril, en attendant que l'autre. Là... Bon, voilà, euh, c'est simple. Makanera et son, sa troupe euh, ont échoué. Et comme je le dis toujours dans mes lives avec les damantins, il faut préciser ce sont les oui, anciens 2010 n'est pas 2021 mmh. ça, ça a échoué tous les Guinéens patriotes sont là aujourd'hui, Dieu a fait que nous avons les moyens de communication les plus faciles accessibles mmh. à tous les Guinéens parce qu'aujourd'hui les réseaux sociaux sont plus suivis que la télé donc du coup, les Makanera. C'est déjà un échec pour eux. Et toutes les préparations qu'ils sont en train de faire, surtout, surtout, je m'adresse à ma communauté, parce que cette communauté aujourd'hui, on fait tous partie de ça. Nous sommes tous guinéens. Je parle à la communauté générale de la Guinée, la majorité de la communauté qui sont dans notre parti, UFDG, de faire très, très attention et de rester calme, de ne pas tomber dans les pièges. Ce qui est sûr, il faut qu'on leur montre que cette fois-ci, on ne va pas se laisser faire. Donc, et ce qui est important à savoir, Macanera Kake, c'est une personne qui ne sait pas ce qu'il veut. C'est ce que les Guinéens ne connaissent pas de cet homme. C'est une personne qui ne sait pas ce qu'il veut. C'est juste une personne qui est là, pour défendre son nem mais pour dire qu'il a un objectif ou qu'il a un rêve à réaliser à propos de, de, de la Guinée il n'en a pas tout le combat tous les faux discours tenus par ce monsieur qui a fait de sa politique comme si un vieux y a guitaré, un bon soussou, qui, qui a pris ça maintenant comme de la comédie, il est devenu un acteur comique. Ce n'est pas un caméléon, mais il se fait de ça, il est devenu un acteur. Je disais qu'il qu y a Mme a... Fatouso qui dit que c'est un caméléon, si vous dites qu'il n'est pas un caméléon... Non, non, il est pire qu'un caméléon, c'est-à-dire okay. c'est une personne qui s'est vue au départ que comme les Guinéens se moquaient de lui, il a fait de ce comportement-là d'indigne, de, de, de, de, de l'homme sans parole, de l'homme qui est à gauche, de l'homme qui est à droite, de l'homme qui porte la chemise blanche, qui change tout de suite en chemise rouge, il a fait de ça un talent d'acteur. Comédien. Donc aujourd'hui, eh, son objectif, c'est quoi? C'est juste empêcher la personne qu'il faisait des louanges en 2015, la personne d'Ala Giselou. Parce que pour certains, pour certains, ce que beaucoup ne savent pas, pour certains, quand vous arrivez dans l'UFDG, quand vous arrivez dans l'UFDG, ah, vous, vous allez devenir riche. On va vous donner tout l'or du monde. Donc, quand vous arrivez, il y a beaucoup de leaders politiques. Ils sont partis, ils se sont ralliés à, à, à l'UFDG. Ce n'était pas seulement pour le combat de la démocratie. Ils se sont ralliés parce qu'ils pensaient qu'il y a le Nem Nem là-bas. Maintenant, les personnes comme Aboubakar Abou Souma, le Dixine, les Makanera et tant d'autres qui sont partis dans l'UFDG, pensant qu'il y aura du Nem-Nem là-bas, après, ils se sont rendus compte, hm, « Ici, là, il n'y a pas le Nem-Nem, c'est le travail qui paye ici. » C'est le travail qui paye. Donc, les Makanera sont partis comme ça. C'est une personne qui n'a pas d'objectif. Il ne sait pas ce qu'il veut. Mais, cette fois-ci, au a échoué, parce enfin, là. En tout cas, cas Jibril, Jibril, Jibril, Jibril, on doit dire à ces gens-là que l'esprit ethnique, régionaliste que Alpha Condé les a légués, déjà tout ça a pris... C'est leur, leur, ce seul, leur seule arme. C'est seul tout, arme. ils n'ont pas d'autre arme, effectivement. Voilà. Effectivement. Voilà. Donc, effectivement Maintenant, c'est à nous de ne pas tomber dans ces pièges. J'ai vu tout à l'heure, ils ont créé un mouvement que tout sauf ces loups. Ça, c'est très avantageux pour nous. Ah oui. Très, très avantageux pour nous. Et il y a une personne qui m'a envoyé la vidéo. J'ai dit non, c'est Dieu qui est en train de faire justice. Je ne veux pas tout dévoiler ici pour ne pas qu'ils arrêtent le mouvement. Créer le mouvement. Faites la pub pour que le monde entier sache que, qui sont réellement les vrais ethnos, qui sont réellement les mauvaises personnes. Parce que le problème aujourd'hui, le gros problème, les mauvaises personnes se sont fait passer pour des bonnes personnes et ils ont fait passer les bonnes personnes pour les mauvaises personnes. Mm -hmm. C'est ça, le groupe de Damantan et les Macanera là, Avec tout leur orgueil, avec tout leur poids qu'ils avaient, les gros mots à la télé, à la radio. C'est force spéciale, groupement de 450 personnes qui est venu prendre le pouvoir. C'est totalement le karma. C'est le karma. 450 personnes qui prennent le pouvoir dans une ville où il y a quatre camps militaires. Quatre camps militaires, Tigiane. Ce n'est pas le péché, ça? Non, ça veut, dire tout, karma, ça... ça veut dire tout simplement, personne oui. n'était pour Alpha. Tous voilà. ces militaires étaient dessus. Sinon, Donc, avec oui. camp Samori, Camp Beanzin, et quand Alpha, comment on appelle ça Macambo. Macambo. Oui, oui c'est ça Camp Beanzin. Maintenant Macambo. Voilà. Maintenant, plus Kamayen. Le camp. Il y, le... y a en tout, il y a cinq camps presque. Il y a le camp. Il y a le camp. Euh, Tombo. Tombo 3, mm -hmm. il y a Kansamori, il y a Kank Makambo, et il y a la base de la gendarmerie, là où il y a le général balde, mm -hmm. Et ça, c'est collé à la présidence. C'est collé à la présidence. Donc, pour dire que personne n'était pour Alpha, que personne ne soutenait ce faux régime, sinon, on aurait vu les gens de Kansamori mais quand de, quand de Tombou 3, quand Kamayen venait assister à leur président, si Alpha Condé était un bon président, on ne va pas faire passer Alpha Condé de Kaloum jusqu'à Koloma sans qu'un groupe d'intervention ne vienne intervenir pour le non. récupérer. Au fait, au fait c est, c est... Alpha n'a été qu'une malédiction pour le peuple de Guinée. C'est ça la vérité. c'est nous que fait perdre 11 en à années pour rien. C'est pourquoi tous ceux qui l'ont soutenu, nous, on a besoin aujourd'hui, par exemple, l'IFDZ a besoin de tous les bons éléments d'IRPZ. Tous ceux qui n'étaient pas avec ce, ce « euh, ce putsch » là, tous ceux qui n'étaient pas avec eux, pardon, venez avec nous, on va travailler ensemble. Mais ces clans, même s'ils viennent avec des milliards, on n'a pas besoin d'eux. Parce qu'on ne va pas refaire les mêmes erreurs. C'est des poisons. Monsieur, ah. monsieur Bob, monsieur Bob, la même question aujourd'hui, c'est-à-dire… Est oui. Alors vous, vous m'entendez? Eh, Macron va porter plainte contre vous parce que même à Dakar, la connexion est bonne. Oui, je vous entends. <rire> euh... Ok. Je disais, que, je disais que actuellement, les gens tellement dessus, ils ont actuellement une nouvelle stratégie en place. Donc là, c'est pour dire à tous ceux qui oui. soutiennent, et là c'est de, de faire beaucoup oui. attention, qui soutiennent l'IFDZ, parce que les stratégies, c'est quoi Ils ont créé des, pla des plateformes WhatsApp et tout ce qui s'en où se trouvent tous les anciens ministres, Alpha Condé, malhonnêtes de la République, à la tête le nommé Macanera, le Maradona de la politique guinéenne, qui mélange courant et bible dans tous ces débats, qui disent, alors qu'est-ce qu'on doit faire ils disent que nous les hommes perdus. perdu. Ils reconnaissent que pour eux, c'est fini. Politiquement, ils sont morts. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire Qu'il faut empêcher Selouda Ndiallo de venir au pouvoir. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire Qu'il faut essayer d'opposer l'IFDZ au CNRD. Tout en tenant des propos qui vont pousser les militants de l'IFDZ à réagir négativement contre c'est-à-dire euh, l'agent militaire. Est-ce que vous comprenez Et au-delà, ils cherchent même à planifier cette l'axe et faire de, de la pagaille. Mais ils vont trouver les leaders de l'axe de ce côté. Parce que tous les qu'on va appréhender sur l'axe, en train de pagailler, avec cet argent-là, nous avons une grande espoir. Jusqu'à maintenant, là, Mamadi Doumbouya, franchement, il est dans le cœur des Guinéens. Prions Dieu reste sur ce chemin. Parce que les, les ethnos ont échoué. Ils ont échoué mais la question là je vais la poser autrement monsieur mais t es à tout de suite oui on vous écoute Ben merci beaucoup moi ce que ce que je vais euh, dire euh, à ce sujet c'est que euh, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent toujours pas et wow, là c'est la de... Même là. De... Là, là, Gallo. ils veulent pas dire la vérité et là je vais l'activer ta vidéo Oui, allez-y. Allô? Là, vous m'entendez? Oui, oui. Oui. Ok. Ok, très bien. Ben je disais, je disais qu'il y a beaucoup de Guinéens qui ne connaissent pas la de Dalingalo pour, pour le moment, même s'ils le connaissent, mais ils ne veulent pas le reconnaître. En fait, Elasil de c'est un homme de paix. de Siludelingallo, c'est un musulman. Ce n'est pas comme les autres, les, les autres présidents. Je ne vais pas dire le nom de quelqu'un. Mais Elassilou Dalengallo, c'est un musulman. Il a peur de son Dieu. Il a peur euh, du châtiment d'usurrection. De, de, de, de Elassilou Dalengallo, vous, vous pensez que les gens qui, qui montent sur les réseaux sociaux aujourd'hui, qui insultent Elassilou Dalengallo, vous, vous pensez qu'une fois que Elassilou est au pouvoir, qu'il va poursuivre ces gens-là Non, jamais de la vie. Elassilou Dalengallo ne le fait pas parce que c'est un homme de Dieu. Il a demandé à tout le monde de pardonner, de ne pas faire le combat pour lui, de ne pas insulter ces gens-là, de ne pas écouter les gens qui, font des, qui créent des faux comptes sur Facebook qui insultent au nom de l'UFDG ou les gens qui créent des faux, faux comptes. Où les gens de, de, de, de RPG, euh, comme euh, mon cher Tigane, Tigan, c'est ce que tu viens de dire, les gens de F RPG, ils ont vu déjà qu'ils ont échoué. Maintenant, ils veulent faire échouer l'UFDG. Ils, ils créent des comptes, après, ils insultent sur les Facebook pour qu'on les suive. Alors, il ne faut pas les suivre notre cher président, son excellence, et là, c'est Gallo nous dit, de ne pas les suivre, de ne pas les écouter, de ne pas les suivre, de ne pas insulter. Ils font tout pour nous mettre avec ce nouveau gouvernement-là, en, en, en litige. C'est ce qu'ils veulent. Ils veulent à ce que les gens se lèvent sur les réseaux sociaux pour insulter mon colonel Mamadi Doumbouya. C'est pour cela qu'ils mettent toujours le conflit entre eux. ils cherchent toujours à créer des conflits sur les Facebook. Moi, ce que je vais dire, ce que vous vous allez dire, ce que vous, nous et, et, et, et les, les blogueurs de l'UFDG, nous allons dire à nos militants et militantes, c'est de faire beaucoup attention, de ne rien écouter, de ne répondre à personne, de ne pas attaquer ce nouveau gouvernement, car ce nouveau gouvernement là, c'est un, un gouvernement rassembleur, c'est un gouvernement qui est venu pour mettre la Guinée sur le bon, sur le bon chemin. Mon frère Tigan. Théa, si vous êtes là, nous revenons vers vous pour vous poser la dernière question avant de vous laisser. Monsieur Théa Je suis là, je suis là. Merci, le samouraï. Alors, monsieur Théa, presque la même question, Aujourd'hui, eh, les parrains de, de la division ethnique, de la division régionaliste, le système est déjà tombé. Mais comme l'air champion est détenu, on ne sait pas s'il vit ou s'il ne vit pas, ce n'est pas notre problème. L'essentiel est que l'air base est déjà tournée. Ils ont commencé à tenir des réunions, comment faire échouer l'IFDZ. chose qui ne pourront pas, nous le savons bien, mais il est bon d'alerter les Guinéens comprendre qu'est-ce que ces personnes maléfiques sont en train de planifier actuellement. Alors, quel message avez-vous à, à l'endroit de, de tous les militants et, et sympathisants de l'IFDZ, bien que vous ne soyez pas de, de, de ce parti, mais le leader a tenu un, un, un mot très fort, un message très fort à l'endroit, non seulement de ces militants, mais aussi de tout le peuple de Guinée à ne pas tomber dans ces pièces ethniques divisionnistes. Ah, avant, avant que le samouraï réponde Tidiane, excusez-moi d'interrompre Excusez-moi d'interrompre Le samouraï, On veut te voir à l'UFDG hein. Il faut venir On veut te voir à l'UFDG, le <rire> <samouraille>. <rire> Merci Et merci, merci. Il merci pour cette invitation Merci pour cette invitation Et Je prends bonne note alors, pour répondre à la question, je dis encore une fois merci à tous nos collègues pour leur brillante intervention que j'ai suivie avec intérêt. Et on n'a pas manqué de le dire et on ne cessera jamais de le dire. Le système qui a été institué par le RPJ Arcanciel qui vise à diviser pour pouvoir régner, qui est un système qui a été de nature à opposer les Guinéens et à cause duquel système, au jour d'aujourd'hui, assez de Guinéens se regardent avec méfiance. Ce système est à combattre par tous les citoyens guinéens et pris d'un sentiment de développement de notre nation. Nous devons combattre ce système. Oui. Si aujourd'hui, les anciens dignitaires du RPG et du, du, du, du, du régime du professeur Alpha Condé Trouve comme étant bouc émissaire ou alors comme cible l'UFDG. Malgré qu'ils ont perdu le pouvoir, je n'ai pas manqué de le dire, avant-hier dans ma vidéoconférence, quoi qu'il advienne, moi je ne suis pas de l'UFDG, mais l'UFDG est le plus grand parti politique en République de Guinée, donc il faut reconnaître sa force. Et donc, s'acharner contre l'UFDG Politiquement, ce n'est pas mauvais, si et seulement s'il s'agissait d'un acharnement en termes de débat idéologique. Mais lorsque l'acharnement est de nature à vouloir monter tous ceux qui sont du, R2, du FDG contre les autres Guinéens, c'est à condamner avec la dernière énergie. Les faux comptes sont créés régulièrement. Les injures foisonnent de partout. Et on a comme l'impression que ce sont les militants de l'UFDG qui le font. Je ne suis pas en train de dédonner les militants de l'UFDG, mais cette pratique est très honteuse. Moi, le message que je vais donner aux militants de l'UFDG, même si je ne suis pas du parti UFDG, j'ai toujours eu à donner ce conseil. Il faut qu'on fasse très attention. Je ne surtout pas céder aux provocations divisionnistes, parce que on a pu comprendre qu'au jour d'aujourd'hui, la vision de ces anciens dignitaires du régime, c'est de créer des sentiments de haine et de frustration. Ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal la dernière fois, lorsque j'ai vu des propos qui ont été usités, même par des journalistes lors du passage du shérif Mohamed Abdallah dans les grandes gueules, lorsqu'on lui disait « Il semble que tu es un buritaniien. » Ça m'a choqué. Okay, et, et, et, et, et, et là, il faut, il faut, il faut, oui, il faut préciser eh, le samouraï, que c'est exactement les, les, les stratégies parce que c'est Damaro qui avait tenu ça. L'ancien président de l'Assemblée Nationale. Voici les vrais ethnos de la République. Ouais. allez donc Merci, M. Tidiane. Euh, donc, et, et je disais alors que j'ai été très mal à l'aise. Ça, Ce sont des pratiques qui sont en train de mettre en œuvre pour pousser certains Guinéens à se remettre en cause, à se dire, mais est-ce que je suis Guinéen Est-ce que même cette course contre le pouvoir que nous sommes en train d'exercer, est-ce que nous avons ce droit-là J'ai dit, j'ai eu à prévenir le concept d'ivoirité qui a existé en Côte d'Ivoire et qui malheureusement a entraîné des situations non souhaitables, il faudrait qu'on évite en République de Guinée. Ces concepts qu'ils sont en train de donner naissance et de nourrir, je vous le dis, M. Tidia, ils sont allés encore très loin. Dans les jours à venir, je vais organiser une conférence. Ils sont allés très loin dans leur doctrine jusqu'à développer la doctrine du mandé et du futa yalon. Exactement. Une doctrine une doctrine purement divisionniste de ceux qui viennent de la région de, de, de, de, de la moyenne Guinée. Donc, aux militants de l'UFTG et à l'ensemble des citoyens de Guinée, nous devons être vigilants de ne surtout pas céder aux propos divisionnistes parce que leur souhait, c'est de voir les Guinéens s'énerver et faire ce qu'ils veulent. Donc, en résumé, de mes propos, voici ce que j'ai à donner comme réponse. Et les militants de l'UFDG, c'est vrai, lorsqu'on te provoque régulièrement, on t'insulte régulièrement, à des moments donnés, tu es amené à vouloir euh, payer pour toi. En français simple. Ok. Et, et, ce qui fait qu'il... Allez-y, allez-y. Ce qui fait qu'il arrive des moments où certains militants de l'UFDG se sentent dans une sorte de légitime défense en répondant aux propos vexatoires, notamment les injures. Et ça a été euh, une joie pour moi de voir euh, le mmh. président du parti euh, de l'UFDG, Senouda Diallo, et demander à ses militants de ne pas répondre aux injures par les injures. Mmh. Moi, je demande à tous les militants de l'UFDG de suivre ce rythme, mais surtout d'être prudent et de comprendre. Prendre réellement quelle est l'intention de certains Guinéens. Ce n'est pas seulement les anciens dignitaires du RPG francil. Il y a certains qui trouvent leur bonheur lorsque nous sommes divisés. Donc, il faudrait qu'on fasse très, très attention. Voici globalement ce que j'avais à dire, Monsieur Tidiane. Merci, merci vraiment. Et je voudrais savoir si vous avez un mot de la fin avant que nous continuions à trois ici. On va vous libérer comme vous avez d'autres activités là où vous venez de mélodie mon mot de la fin, c'est de dire merci à tous ceux qui sont en train de suivre la vidéoconférence à l'instant T. Merci à tous mes samouraïs qui sont là. Je demande à tout le monde de partager au maximum et de comprendre que la nouvelle génération de jeunes, nous sommes unis. Vous avez la preuve maintenant ici, vous avez une des preuves, où à travers l'initiative des uns et des autres, nous acceptons de parler, du même langage. Ça doit être la même chose pour les citoyens, même dans le quartier. Tous ceux qui n'ont pas une audience pour parler, faites en sorte, faisons en sorte que même dans les quartiers, que nous puissions parler de la même voix. Et donc, merci à nos amis uh, Agi et Bob Move, C'est malgré moi que je n'ai pas pu participer en direct. Euh, avec mon image à travers la vidéo, parce que la connexion est très très désastreuse. Ouais. Donc, euh, ouais, il faut que le colonel, colonel mette fibre optique en Guinée là. <rire> non, le colonel le n'a colonel, pas bien nous aider seulement la transition. Le pouvoir doit va venir. Va faire Merci beaucoup, monsieur Théa. Non, c'est installé, tout est installé là-bas. Merci, bas, Merci installé monsieur Théa. Merci. Merci. C'est vraiment un plaisir pour moi de vous un avoir et Vous et contact et la vraie lutte commence. Hein. On doit tous se battre, ce Théa, pour vraiment brûler ces gens-là hors de nos frontières. Tous ces ethnos de la République de Guinée, ces divisionnistes ces régionalistes qui ouais. opposent les communautés entre Peul, Malinke, entre Soussous Forestier ou entre Zénésé, Manon. Ce n'est pas notre problème. Nous voulons une Guinée unie et prospère. je vous remercie vraiment. Merci à vous et merci à tous les abonnés. Merci. Alors nous, on va la voix du samouraï. Ok, la voix oui. de samouraï, merci. Elle est bien entendue. Alors, nous, on va continuer ici. Euh, il ne nous reste que, disons, de 15 minutes. Alors, monsieur Bob. Oui. Vous avez suivi notre frère. Oui. Et là, je voudrais aller sur euh, d'autres points. Aujourd'hui... Euh, on va laisser ce sujet. Alors, qu'est-ce mmh. que vous, vous avez eh, à dire à ce, ces militaires par rapport à mmh. cette transition? Parce que je veux juste vous rappeler, on va mmh. toujours rester dans leur système mmh. de diffusion. Parce qu'ils mmh. disent aujourd'hui que non, c'est le pouvoir. Que... Ils le disent, hein? ils le disent que non, non, nous, on n'a plus besoin parce que un malinqué a laissé, un malinqué a pris. Oui. Est-ce que vous comprenez? <rire> c'est oui. ce qu'Alpha a légué, au en fait. C'est ce qu'il a laissé. Fait comprendre aux gens. Le pouvoir en Guinée, c'est un pouvoir malinqué. Il faut oser le oui. dire clairement. Est-ce que oui, vous oui. comprenez Exactement. Maintenant, quand ils ont compris certains d'entre eux, je parle des ethnoïens, hein, Il y a des très oui. bons malinqués à Limage, Dumbuya, il faut voir. Hein? Il a séduit tout le Guinée à travers son bon comportement. Mais oui. hein? Oui. Je toujours dit aux gens que personne ne doit croire que la Guinée a un problème ethnique. Oui. On a un problème de clan. Parce que aucune oui. ethnie entière n'est contre une autre ethnie. Aucune. Vous oui. ne verrez pas en Guinée, mon frère. C'est oui. seulement ce sont ces politiciens véreux qui n'ont aucun programme, qui ont échoué, oui. qui veulent faire échouer tout le monde en passant sur ce chemin. Alors, quand ils ont compris que Doumbouya n'est pas dans cet esprit, parce qu'ils avaient commencé oui. à se planifier pour dire « bon Doumbouya », il va qu'il y ait un ce C'est qu'en quittant, il faut donner la de notre parent. Et Doumbouya les a dit clairement je suis venu pour la Guinée et il aura ouais. une élection libre et transparente. Et vous savez, quand Exactement. on parle d'une élection libre et transparente, c'est comme quand oui. on dit à un élève vaurien mm -hmm. ou paresseux qui refuse d'apprendre ses leçons. Quand on dit que mm -hmm. l'examen sera propre, il n'aura pas de fraude. Vous mm -hmm. imaginez comment sera son état d'âme Oui, Alors, oui, oui un, évidemment. Est, parce qu'il passe toujours par cette division caporaliser les institutions pour imposer une personne impopulaire. C'est pourquoi aujourd'hui on a eu l'échec d'Alpha Parce que oui. ce n'est pas le peuple qui l'a amené là. C'est un clan. Oui. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à toutes ces institutions qui seront mises en place de mettre oui. la Guinée devant Parce que la charte est claire. On oui. doit bannir toute forme de régionalisme, de favoritisme, oui. de, de corruption et tout ce qui s'ensuit. Oui. Mais en fait, est ce que tu viens de dire. Euh, Alpha Condé, franchement, quand il est venu au pouvoir, euh, euh, tout ce qu'on retient, c'est son premier travail, c'est de diviser les Guinéens pour mieux régner. En fait. Partout, il va, quand il va en basse Guinée, il, euh, il, il parle euh, en faveur des soussous. -sous. Il va en moyenne Guinée, il parle en faveur des de malinqués, il parle des peuples. De, de, de, de, en Haute-Guinée, ils parlent en faveur des, des, des, des, des, des malinqués et en forêt, exactement pareil. Mais ce qu'on va dire à tous les Guinéens, aujourd'hui, la Guinée, euh, la façon dont je vois ma, et, et mon pays aujourd'hui, la Guinée n'a jamais été comme ça, mon frère. La, la Guinée n'a jamais été comme ça. Il y a, il y a vraiment de division. Les Guinéens sont divisés. Ce que nous allons dire, la sensibilisation aux Guinéens, c'est que la Guinée, c'est une famille. La Guinée, ce n'est pas... Euh, c'est pas seulement, c'est pas que le manding. Il y a une partie de la Guinée qui est manding. Mais c'est pas tous les malinqués qui le disent. Mais il y a des racistes parmi toutes les ethnies. toutes les ethnies, a, a, de toutes les ethnies. Euh, oui, oui. Oui, parmi toutes les ethnies, il y, a, il, y a, il y a des racistes. Mais il y a certains malinqués qui ne comprennent toujours pas euh, ce que c'est que l'unité nationale. Ils ne comprennent toujours pas. Eux, pour eux, la Guinée, c'est le manding. Alors que la Guinée, il y a une partie demandée, il y a une partie de l'Empire Soussou, il y a une partie de, de, de, de, de Paul, il y a une partie, partie de, de forêt. Ce n'est pas que demander, c'est ce qu'ils doivent savoir, c'est ce qu'ils doivent mettre dans leur tête. De se donner les mains. de parler le nom d'un seul arbre, de manger dans le, dans le même bol, mais la Guinée, c'est une famille. Depuis nos ancêtres, la Guinée a été une famille. Il faudrait qu'on continue sur ça, sur cette lancée. Il faudrait qu'on continue comme ça. La Guinée, si tous les Guinéens m'entendent. Je vais le dire en sous-sous parce que là, il y a, il y a beaucoup, de, beaucoup de personnes qui nous disent de sensibiliser aussi en sous-sous. Euh, je, je vais essayer. Ngrakirini, Guinée, Rémé, Dumédi Fofoli. N'importe qui dans la Guinée-Kara, au ta colon, la Guinée-Kara, au temps d'arrière-bourgeoisie, ou à colon, qui politicien réiki, est mona ontangambe. Ou à colon, qui politicien réiki, est mona ontangambe. Qui politicien, on a ya ti politicien là, ira au Mbori Kana. On ya ti politicien, politicien là, ira au Kobra Sombora. On a on la Sombora là, la Guinée-Kara, Ngrakirin Nous sommes du même père et de même mère. La division n'est pas mieux pour notre pays. Restons soudés. Restons soudés. N'écoutons pas les politiciens là. Ils sont venus, c'est pour nous diviser, pour mieux rien. Eux, la, euh, les matières premières guinéennes, la Guinée a beaucoup de matières premières. Mes chers frères guinéens et guinéennes, mais les matières premières là, si ce n'est pas exploité, c'est à nous. Une fois que c'est exploité, ce n'est plus à nous. C'est aux dirigeants guinéens. Depuis 2 octobre 58, mes chers frères guinéens et guinéennes, depuis 2 octobre 58 que la Guinée a, a demandé son indépendance au général de Gaulle, la Guinée, il y a, y a toujours des familles il y a toujours des familles en Guinée qui ne mangent pas deux fois par jour. Avec toutes ces matières premières que la Guinée a. Il y a toujours des familles qui ne mangent pas deux fois par jour. Avec, et, et, et on voit une somme de 1,2 milliard de dollars. 1,2 milliard de dollars et... et, et, et, et, et, et, et, et sorti chez un seul ministre. Les 1,2 milliard de dollars là. Les autres ministres, c'est pas encore euh, euh, commencé. Et si on passait chez pas, euh, je, je, je, je ministre, par ministre, et là, vous allez tous comprendre que la Guinée, vraiment, et nous sommes... C'est-à-dire, ça fait vraiment pitié. Ça fait vraiment pitié, mon frère. Ça Monsieur fait frère, vraiment pitié. Effectivement, faut, vous avez tous un le... point, point très important. Vous avez vu... oui et la fortune de, euh, comment on appelle ça, de ce qui est sorti tout récemment, c'est extraordinaire. Extraordinaire. C'est un seul ministre. Et allez-y à Cancan, -Can. les gens sont entrés encore de manger du tout, pas parce qu'ils veulent, mais c'est parce qu'il n'y a pas de moyens. Et on dit qu'il est originaire de Cancan, -Can. lui seul. Lui, seul il pouvait nourrir tout Cancan -Can avec l'argent qu'il a détourné. C'est pour dire aux gens, je, suis je pense que quelqu'un euh, sous base ethnique ou régionaliste, il faut le suivre avec conviction. Oui, allez-y. Et, et vous, vous, lisez bon, le ben, vous, ben, vous lisez le message qui est là, il y a uh, Bouria Babin, uh, Babin, Fatima Diallo qui dit, ceux qui avaient en tête que oui. Damaro viendra après Korol a dit, Alifa, tablette, photo, star, Condé, <rire> sont les plus prudents dans cette affaire de coup de force. Et exactement, c'est pourquoi celui qui est aux États-Unis, là, il est toujours agité. Parce qu'au au fait, les gens avaient une idée qu'après Alpha, il faut encore le régime de Konyanke. Où allons-nous Parce que Damaro va pas remplacer Alpha Condé. Ça n'a pas de sens. Hein? Ça n'a pas de sens, mon frère. Ça n'a pas de sens, mon frère. Mais, mais ils sont forts. Et, et, et le gouvernement est fort, mais l'État est plus fort que le gouvernement, parce que c'est nous qui leur donnons ce pouvoir. C'est nous qui leur donnons le, ce pouvoir. Si nous, et, et, et, et l'État guinéen, et, et, et, et la population guinéenne, si on se donne les mains, on se donne les mains, on se dit oui. Si il faut, il faut, s'il si faut se lever, c'est pas qu'une seule partie qui se lève. Il faut que toutes les quatre régions naturelles de la Guinée se lèvent. Il faut que toutes les régions naturelles de la Guinée se lèvent. C'est pas qu'une seule partie. c'est une seule partie, l'État sera plus fort que nous. Mais il faut que toute la Guinée se lève. Mais si on ne se lève pas, s'il y a un problème, on ne se lève pas ensemble. Wallah, la Guinée n'avancera pas. Et aujourd'hui, heureusement, mon frère, heureusement, il y a un Malinke qui a pris le pouvoir. Heureusement, il y a un Malinke qui a fait le coup d'État. Heureusement. Parce que moi, je me disais, j'avais tellement peur. J'avais tellement peur, la fin, la fin du, du, du règne d'Alpha Condé. J'avais tellement peur, mon frère. Qu'est-ce que la Guinée va devenir Qu'est-ce que la Guinée va devenir Et il faut, et il faut, et il faut, et il faut préciser, un malinqué qui n'a pas le même comportement que l'autre malinqué. Est que est... Un malinqué positif qui a pris le pouvoir. Heureusement, Et mon, mon cher frère, tu vois, le gars, euh, euh, euh, euh, euh, le colonel, euh, euh, euh, euh, euh, son excellence, le président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya. La façon dont il commence à travailler là, franchement, moi, je suis pour sa politique. Je suis pour son, et, et sa gouvernance. Je voudrais à ce qu'il mette bien la Guinée sur les rails avant de et, et, et, et commencer à faire, avant de faire la transition, messieurs, mon ami. Merci, merci beaucoup. Et je pense que là, c'est bien dit et nous allons passer maintenant… Euh, au dernier 6 heures, on va se quitter. C'est par rapport à une éventuelle euh, semi. Parce que nous oui. savons tous les problèmes de la Guinée, c'est au niveau de ces institutions-là. Oui. Mamadi Dumbuya a un bon cœur. prions oui. qui qu'il reste sur ce chemin. C'est ce que nous prions Dieu. Parce que, il faut voir, quand ils sont allés recueillir au cimetière de Bambeto, là. Oui. je vous assure, j'ai vu un militaire pleurer. Wallahi, j'ai vu j'ai vu la l'image là circule. Oui. On a toujours dit qu'il y a des bons fils au sein oui. de cette armée police en Amérique mais qui refusaient de prendre les précautions à main. Est-ce que exact. vous comprenez Mais ça existe parce qu'Alpha nous a fait tourner avec un clan des hommes à bien tenue qui étaient là oui. mais seulement à son service. Et aujourd'hui, oui. je pense que tous ces gens là doivent répondre. Tous oui. ceux qui c'est vrai, aujourd'hui on demande le pardon, mais il faudra forcément aussi la justice. Oui. Pour ne plus refaire tout cela, tout va oui. tourner autour de l'élection. Oui. Pourquoi je vais vous demander une question? Oui. Si on veut que la guinée ne revienne plus en arrière, on veut oui. avancer. La scène qui sera mise en place, d'abord moins pour une série technique, où il n'y aura pas d'hommes politique, mais exact. des personnes assermentées, qui seront là, bien que nous connaissons le Guinéen, en général il est malhonnête. Ouais. <rire> Parce que quand on met les gens là-bas, il faut voir, hein, Dumbuy a un sérieux problème. Pourquoi je le dis? Oui. Imaginez tout de suite, actuellement d'ailleurs, tout le monde est en train de voir quel sera le nom du, du futur premier ministre. Oui. Parce que Alpha nous a légué un problème ethnique, alors chacun pense que si de ce n'est pas l'un de son parent qui est aux affaires, alors... Ça veut dire qu'il n'aura aucune chance. Au Exactement. Gens, si on mettait tout de suite un malinqué, tu vas voir, ça va crier au sein des autres communautés. Voilà, ah, lui est malinqué, il a mis un autre malinqué. Et pourtant, et pourtant ce n'est pas ça l'essentiel. Ouais. Qu'il soit malinqué ou pas, s'il est au service de tous les Guinéens. Aujourd'hui, ce n'est pas tous les Guinéens qui applaudissent, Mamadi, d'autres les Exactement. communautés. Maintenant, ouais. si on mettait tout de suite aussi un peu, tu vas ouais. voir les classiques. Parce qu'Alpha a mis dans leur tête, on a même vu tout récemment, une sœur, Paul, qui est du côté de la mouvance, je ne vais pas dire son nom ici, qui se permet de dire, dans une vidéo, que si les malinqués, ça se fait, c'est qu'un Paul prend le pouvoir en Guinée, que c'est fini, que le Paul là les égorger tous. J'ai vu la vidéo. Maintenant, c'est gens comme ça qu'on doit traquer Arrêter, juger, condamner. Parce que c'est des problèmes. Est-ce que vous comprenez? Donc, très grave. Très grave. Maintenant, il y a des gens qui croient en cela. Malheureusement, pour ces gens-là, c'est une minorité. Et le Guinéen, c'est qui est qui, qui aujourd'hui? On n'a pas oui. un problème ethnique. C'est des gens qui voient leur intérêt foutu à, euh, par terre. Alors, ils veulent toujours passer par ce système ethnique. Mais à partir de l'instant, même moi, je vais, je vais me constituer ici, si mon frère, je vais me lever ici, aller en Guinée je porterai plein de, compte, beaucoup, de beaucoup de gens, j'ai constitué beaucoup de vidéos de ces ethnos qui, qui sont en Guinée, même aux États-Unis, si, je vais essayer de faire quelque chose par rapport à cette situation. Parce qu'on doit les trimballer. Oui, franchement, fran fran oui franchement, mon frère, c'est que euh, c'est pas pour te couper la parole, mais il, il, y, a beaucoup de, il y a une chose que beaucoup de Guinéens ne comprennent pas toujours. Mon frère, il y a eu un soussou au pouvoir. Un malinqué d'abord. Un soussou et un malinqué. Et un guerzé, un malinqué et un malinqué. Un, un autre malinqué. Mais, mais ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre, parce qu'il y en a, ils disent, à chaque fois, s'il y a un peuple arrive au pouvoir, que ça va être de la catastrophe, qu'ils vont se venger. Ce que j'aimerais dire à tous les Guinéens, mon frère, et Guinéennes, que les plus riches de la Guinée, c'est les peuples. Un. Les plus instruits de la Guinée, c'est les peuples. Ce n'est pas, pas parce que je supporte un peul. Moi, je suis sous-sous. Je suis sous-sous. Ce n'est pas parce que je supporte un peul que je dis ça. Non, ce n'est pas ça. Ça n'a rien à voir. Mais les plus riches en Guinée, c'est des peuples Les plus instruits en Guinée, c'est des peuls. Comment se fait-il qu'un peul, quand il vient au pouvoir, peut se mettre à faire des vengeances comme ça pour perdre sa fortune, pour perdre tout, tout ce qu'il a en Guinée, en fait ah oui. Les je te jure, mon frère, une fois que, je ne dis pas tous les peuls, hein, parce que ce n'est pas, pas, pas. Il y a euh, les extrémistes, il y a les mauvais au sein de toutes les voilà. communautés. Exactement. Ce n'est pas tous les peuls que je soutiens. Je soutiens et là, le dans Je Un grand rassembleur, oui. Voilà, je le soutiens parce que c'est un rassembleur, c'est quelqu'un qui veut bien travailler pour son pays et qui a déjà travaillé pour son pays. Tous les grands ponts de la Guinée, c'est lui qui a construit. Tous les, toutes les grandes routes de la Guinée, c'est lui qui a construit. Est-ce qu'il y a un ministre en Guinée qui a fait un travail exemplaire que les Guinéens exploitent jusqu'à présent c À part celui Lengalo. Il n'y a pas ce ministre en Guinée. C'est pour cela, je le supporte. C'est pour cela, c'est quelqu'un qui pardonne. C'est quelqu'un qui pardonne. C'est quelqu'un qui veut la paix. Et il faut préciser, il faut préciser qu'il a même dit dans l'une de ses sorties que toute personne qui est dans l'IFDZ, si c'est pour se venger de quelqu'un demain, si lui sera au pouvoir, il demande à ces derniers de quitter maintenant le parti parce que lui viendra pas ici pour se venger de quelqu'un, mais plutôt unir les Guinéens et publie. les servir. Tu vois Il a dit ça publiquement. Hein? Ben oui. Mm -hmm. Mais tu vois mon frère, c'est juste ce que j'ai à, à dire aux Guinéens. C'est juste ce que j'ai à dire aux Guinéens. Franchement, de se donner les mains, d'être soudé, de n'écouter personne, de laisser euh, tranquille, colonel Mamadi Doumbouya, gérer ces deux ans-là. Parce que là, j'en en avais entendu, euh, je ne sais pas, et, et, et, et Sekouba Konaté dire. <rire> non, mais lui, c'est qu'on a droit de demander pardon public au Guinéens. Tout ce qu'on est en train de, de traverser aujourd'hui, il est le père et la mère. Celui qui nous a fouti dans cette merde. C'est ça. Et il se... Imagine, imagine oui. à l'époque, la coordination manding s'est levée venue sur lui pour l'imposer et dire que « Andenke Alpha, notre fils Alpha, il faut qu'il soit président. » Est-ce que tu comprends? Oui. Même si c'est à alors oui. il donnait le pouvoir, c'était mieux. Parce qu'au moins, au moins lui, il avait de l'expérience, peut-être lui il pouvait développer, il pouvait faire mieux qu'Alpha Condé, mille fois. Est-ce oui. que tu comprends? Mais il prend il donne à ces vampires qui est venu nous foutre de la merde dans notre pays et encore nous ramener encore dans une, dans une nouvelle transition. Tu t'imagines? Oui. Si c'était alors l'ectrocentrisme, il fallait forcément donner à un malinquié, il fallait donner au moins à un bon malinquié qui pouvait développer le pays. Bon Mais, au moins, bien. parce qu'il était dans l'esprit ethnique. Et, Dumbuya qui vient, quand la coordination s'est mobilisée pour venir chez lui, il a dit je ne reçois, je ne reçois aucune coordination différemment. Nous allons tous se réveiller. Il a refusé. Voici. Et aujourd'hui, beaucoup d'entre eux, et ça je le dis, ils sont contents ils sont mécontents, ils ne sont pas contents du jeu. Parce qu'ils disent que ah, Dumbuya commence à favoriser les peuples. Parce que tout ce qu'Alpha Kone qu a mis dans la tête de certains. Et parce qu'aujourd'hui, quand on veut le parler, ils n'écoute pas. Et puis, il doit Absolument. savoir qu'il est de quelqu'un, il est demandé. On s'en fout de ça. Aujourd'hui, il est l'office les Guinéens. Voilà. Ouais. Exactement. Voilà. C'est Donc, pour terminer cette vidéo, je, je voudrais connaître votre avis par rapport à une nouvelle CENI de la Guinée et oui. quels arts d'élection et qu'est-ce qu'il faudra faire pour éviter de nouvelles tensions dans notre pays, pour que nous tournons définitivement ces pas sombres. Merci. En fait, euh, ce qu'il faut faire pour tourner ce page, ce, cette page sombre, c'est que c'est d'être pour la, pour, pour la vérité. C'est d'être pour la vérité. Tout est dedans. C'est d'être pour la vérité, pour d'être patriote. On dit à Monsieur le président son Excellence, et son excellence, le colonel Mamadi Doumbouya, de ne voir, et comme Alpha Condé l'a fait et, et, et auparavant, comme les autres et, et, et, nos, et, nos précédents gouvernements ou présidents, je sais pas, et intérimaires l'ont fait, de suivre les bons fils du pays, d'organiser euh, dans la transparence les élections crédibles et transparentes pour donner le pouvoir. Enfin, qui laisse les Guinéens euh, euh, choisir leur candidat. Depuis que la Guinée est devenue Guinée, mon, mon cher, la Guinée est devenue Guinée, les Guinéens n'ont toujours pas élu leur président jusqu'à présent. Les présidents élus en Guinée sont élus par la force ou par la décision de l'extérieur. Par la force, force ou par la décision de l'extérieur. Il faudrait que les Guinéens et Guinéennes choisissent leur président, que les élections qui arrivent, que ça se passe dans la transparence. Pour que la Guinée tourne cette page sombre, il faut que les élections qui arrivent, que ça passe dans la transparence. Et, et que les, les, les, les Guinéens et Guinéennes, enfin, éluent leur président de la République pour une première fois. Merci vraiment mon cher frère, merci pour, pour ce débat si important et j'espère qu'on va multiplier parce que nous avons un rôle important à jouer dans cette transition, nous les blogueurs parce que nous sommes beaucoup suivis et les gens nous font confiance alors on n'a pas aussi droit à l'erreur. Nous devons prôner les messages de l'Unité Nationale parce qu'aujourd'hui qu'on le veuille ou pas, Dumbuya est sur ce chemin. Si oui. hier, avec Alpha Condé, les tensions étaient là, chacun se focalisait sur sa communauté. Comme je vous le disais tout de suite, quand ils mettaient tout de suite aussi un peuple, ils vont dire, ah, il a mis le peuple parce qu'il veut, il veut que le futur président soit peuple parce qu'ils vont dire que le premier ministre, là, il va aider son parent. Parce qu on est, on est, est que c'est ce est est qu'Alpha a légué aux Guinéens. Alors, c'est pourquoi, merci pour votre message. Nous souhaiterons qu'on ait une transition propre, une transition où tout sera nettoyé, un nouveau fichier électoral et puis on doit recommencer même le recensement, c'est extrêmement important. Que chacun puisse aller se faire enrôler à nouveau et allons-y à l'élection présidentielle et aux autres élections. Maintenant, celui qui sera choisi par le peuple de Guinée, tu vas voir, il n'y aura pas de problème. Si c'est la carte ouais. qui donne le pouvoir, alors je crois que cette fois-ci, ça sera la première fois en Guinée. Oui. Parce que Dumbuya, que je vois, prions on qu'on ne le désoriente oui. pas. prions Dieu. Mais il est Mais sous oui, la bonne voie. Seulement, vous avez oublié de signaler ça, Monsieur Bob. Oui. Il y a un coup sur un coup dont certains oui. veulent planifier. Oui. Parce que oui. si vous remarquez, actuellement, les impéristes, même ceux qui ont soutenu le troisième mandat, aujourd'hui disent oui. que nous ne n'est pas contre Dumbuya. Nous voulons seulement qu'il qu prenne soin d'Alpha Condé. Au fait, ils, ils commencent à caresser le monsieur, mais au fond, oui. ils sont en train de planifier un coup contre eh, oui. Doumbouya. Ça, je te le dis, hein. tous oui. les rêves aujourd'hui, c'est de voir le jeune là échouer. Et quand oui. Doumbouya a échoué, c'est toute la Guinée qui, a, qui aurait échoué. C est, c est ça, donc, donc oui. nous devons être là pour soutenir le jeune. On oui. doit le soutenir pour réussir cette transition, afin Exactement. de trouver un autre président de la République qui sera oui. issu oui. du peuple. Je crois, à partir de là, nous serons sur une nouvelle page. Les ethno-, les régionalistes n'ont que leurs yeux pour pleurer. À bas tous ces ans, tout ce qui est dans l'esprit oui. ethnique, ou les régionalistes, proposer les, les communautés guinéennes, les maudits. Je vais vous donner un exemple. Si vous remarquez, Alpha a tué plein de gens sur l'axe samdalay bameto En Guinée forestière... C'est les communautés, ils ont opposé, il y a eu des problèmes, il y a eu des forces communes, il y a eu plein plein de problèmes. Mais, oui, les, gens été... oui. les gens qui ont été fusillés, oui. la majorité, ce sont des jeunes de l'Axe. parce C'est sous prétexte que la majorité des peuples alors ils soutiennent ceux d'Alain alors qu'ils sont des présidents qui sont avec ceux d'Alain oui. Mais voilà, malgré tout ça, M. Sam, vous n'avez jamais entendu qu'un qu un jeune parce qu'ils ont tué des jeunes sur l'axe Amdala et qu'un peuple s'est levé à aller s'attaquer au domicile des malinqués. Okay. Ça ne s'est pas fait, et pourtant, il y a beaucoup de malinqués là-bas. Parce que les gens ont dans leur esprit que ce n'est pas les malinqués qui sont en train de faire du mal, mais plutôt Alpha Condé et un clan. Donc d'ailleurs, ceux qui venaient identifier les jeunes de l'axe, les leaders des jeunes de l'axe, c'était des ministres peuls qui étaient avec Alpha Condé. C'était des jeunes peurs mm -hmm. qui sont avec le pouvoir Alpha Condé, qui partaient dénoncer les leaders des jeunes de l'axe. Est-ce que, est que vous Exactement. imaginez ça C'est Exactement. C'est pour dire aux gens des C'est très, très grave. C'est que ces gens-là, c'est pour cela qu'on demande à ce qu'il y ait de la justice, mon frère. Sans la justice, on ne peut pas oublier, mon frère. On ne peut pas oublier. Il y a des jeunes cadres qui sont décédés. Ils pouvaient être les futurs cadres de notre pays. Ils pouvaient être les futurs ministres de notre pays. Il pouvait être le futur président de notre pays. Il pouvait faire quelque chose pour notre pays, pour l'avancement, pour avancer notre pays. Mais pourquoi Mais ce qui m'a vraiment fait mal, ce qui m'a vraiment très, très fait mal, un bébé, un bébé dans la cour. La balle est allée toucher ce bébé-là. Le bébé-là est mort. Ce enfant là est mort. Les gens qui sont censés... À nous préserver, préserver notre vie, préserver notre, nos, nos, nos, nos biens. ces gens-là qui se mettent devant nous, là, devant un, une population désarmée, avec les mains en l'air. Ils leur tirent dessus à beau portant, mon frère. Il faut que la justice, il faut que cette justice-là soit faite. Et chaval. C'est je sombre. Il faut que la justice soit faite, mon frère. Il faut que ce soit fait. Franchement, c'est ce qu'on dit. Et, et, et également, il faudra préciser toutes les personnes qui ont vu leur maison, Démoli par ce pouvoir satanique hein, à la tête d'Ibrahim Akuruma. Une oui. fois qu'on aura un, un gouvernement en place, un ministère de justice, un ministère de, de, de la justice, il faudrait que tout le monde puisse porter plainte contre ces voyous. Parce que ça doit nous servir de l'exemple. Et Alpha Condé, oui. s'il est en vie, il doit répondre de tous ses actes pour que cela nous serve de leçon. On ne doit pas oui. le libérer. On dit que c'est un vieillard, c'est vrai. Mais si les vieillards, devraient se mettre à la place d'un vieillard. Mais s'ils se mettent à la place d'un oui. voyou, c'est comme ça il doit être traités. C'est ça aussi la vérité. Tous ces Bien ministres, oui. aujourd'hui, parce qu'il faut aussi préciser, il y a d'autres qui commencent à emprunter des, des taxis motos pour sortir, pour sortir vers la Sierra Leone. Donc le CNRD doit aussi prêter beaucoup attention. Il y a beaucoup de précisions. Oui. Les, les, les 518, les jeunes qu'on appelle 518 là. Oui. Je te jure, Quelqu'un qui n'avait, je connais certains parmi eux qui n'ont même pas 5 millions, mon frère, mais ils se tapent aujourd'hui des buildings à Conakry. Tu t'imagines À moins 3 ans, à moins 5, à moins 10 ans, des buildings, l'argent du peuple, ils doivent vomir. Tout le monde doit vomir l'argent qu'il a volé. Et les gens qui ont tué les populations guinéennes, ils vont répondre de leurs actes. Nous attendons la mise en place euh, des, des responsables au niveau de la justice et déjà le FNDC et ils, ont, ils sont déjà prêts. et toutes les personnes qui ont, qui ont eu un seul oui. un seul mort au sein de leur famille ils n'ont qu'à oui. se préparer, chercher des avocats porter plainte contre l'ancien régime d'Alpha Condé ils vont se dénoncer oui. là-bas, dire qui a donné l'ordre de tuer, qui était exactement. ce policier ou les qui est allé tuer ils vont tous répondre, c'est clair mon frère tolérance bon, zéro par rapport à la justice oui exactement mon frère je voudrais, je voudrais en dernier mot m'exprimer en sous-sous parce que j'ai vu beaucoup de commentaires ici. On nous demande de, de, de, de le faire en sous-sous. Je vois beaucoup de commentaires en sous-sous, en sous, -sous en sous-sous. Il y en a aussi qui ne comprennent pas. Et toi aussi, okay. tu, vas, et tu vas faire en, le dernier mot en Paul pour que tout le monde, toute la Guinée, sa part en fait dans, dans, dans notre direct en fait. Ok, voilà. je vous donne deux, deux minutes, on va arrêter la vidéo. Il n'y a pas bon, de souci. Je vais prendre deux minutes pour clôturer en pour ça marche. Bon, Ningar Kirigny, la Guineka, remet Guinée, Guinée du Furi, Yandi Alanou en Aberafira. Narmon en Falamoube, mon combat n'a rien combat noble Nara, combat nara, nara, nara, la Guinée Bilinga combat Nara. Si, si combat Hamara, parti politique Kirenga combat Hamara, la guinée bilingue combat Hamara. Moi tout le Giresso fait Alpha Condé faire faire Alpha Condé pouvoir. Moubar bar Moub moi en Giresso Alpha Alpha Condé qui le pouvoir. Oba Toto, moi tout le fait faire Même Rinde de nana haniera Moukatafena la cataphène alors Condé fangara l'inanga masala. parce que déjà Alpha Condé tout nana. Menge ministre narin nana. Et nous combler Mouyama, ma, nous combler n'agam na minima. Et parce que Kirensingo wanyi un milliard deux cents millions de dollars un milliard deux cents millions de dollars n'a qu'une n'a pas une n'a n'a une n'a pas une année n'a une usine. n'a hôpital une une année n'a pas une une année n'a une année n'a pas n'a pas pas n'a pas n'a pas pas mais il y a un sens où il y a a Et nous sommes venus famille. Et il Et nous la Et nous 1 25 000 sont en train de voter. On on a On On On On a y lui la qui n'a cassé ou Et la selou lui mangenara, l'angle où mangera. Amma y était ibomrima. Alidu madina ali. Amagoro mane ba oué bedoyi Amu amu amou en voyant falloir qu'il Et la c'est lui Amu en voyant falloir qu'il Et la selou lui dans l'angle où. Amu combien voyant falloir qu'il Et la selou lui Et la selou lui dans l'angle ma fin Yandi alanu no ala abla fort ben ben ala là meki. Abla fort ben ben yipon rombe en rebrimardangini. Yipon tir la gine. Dit kara la la cellule on on on Sociomuna, Manikemuna, Kissimuna, Gersemuna, Tomamuna, ou la Guinée Kanana, ou Yandi, Alan, Sallallahu alayhi wa sallam. Merci vraiment. Merci, mon cher frère. Mais il y a quelqu'un qui m'a écrit un message en privé qui qui te demande à Bob il est de quel bord S'il n'est pas de l'IFDZ, il doit prendre sa carte, sa carte électeur, sa carte de membre dès aujourd'hui parce qu'il est utile pour l'IFDZ. Et je pense que c'est un conscient et qui veut le bonheur de la Guinée à l'image de Selda Lengalo. Je ne pas qu'est-ce que tu as dit. C'est un message oh, que je viens de recevoir. Oh, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis vraiment enchanté. Merci beaucoup. Là, je vais bien dormir aujourd'hui. Merci pour ton message. Et là, je suis dans l'UFDG jusqu'à ma mort. Formidable. Ça, ça on est, est content Parce que moi, c'est ma première nouvelle de savoir que tu es de l'UFDG. Et là, Exactement. je pense que... Je pense que... Tu dois rentrer en contact avec la Fédération de l'IFDZ de la France et aussi mobiliser d'autres jeunes comme toi qui ont vraiment les esprits pareils pour agrandir le parti. C'est extrêmement important. Là, vous devez rentrer en contact avec la Fédération de là-bas. Si vous avez des contacts, ok. Si vous n'en avez pas, je peux vous mettre en contact avec la Fédération de là-bas, quelques éléments. Et pourvu oui. que vous essayez... Êtes... Tu es à Paris, je pense. Oui, je suis à Lyon, je suis à euh, 3h30 de, de Paris, mais j'ai déjà euh, le contact avec eux et j'ai même euh, ma carte de membre de l'UFDG. C'est oh, okay, formidable. Là, là, là, alors, tous ceux qui étaient souciés de savoir que si c'est un homme neutre ou quoi, alors il est de l'UFDG, je suis vraiment content aussi de le savoir parce que ce combat, nous devons le mener. Là, c'est la Guinée qui gagne. C'est un ouais, parti oui. qui a envie de fédérer tous les Guinéens pour donner oui. du bonheur à notre beau pays, la Guinée. Parce qu'aujourd'hui, si oui. nous sommes à l'étranger, c'est parce que notre oui. pays ne va pas. J'ai vu même quelqu'un qui a commenté ici qu'il est au Maroc. Donc, euh, si la Guinée change, ce serait un nouveau pour lui de rentrer au pays. C'est dit, mais toi, tu oui. parles du Maroc. Même ceux qui si sont aux États-Unis. Formidable, c'est la preuve. Wow. Voilà, ça, ça c'est le membre de l'UFDG de, de, de Paris. Ça, c'est formidable. Ça, c'est Bob Mauve qui vous présente sa carte et pour vous dire qu'il est de l'IFDZ. Donc, c'est sans doute. Voici, c'est comme ça que tout le monde doit faire. Il ne suffit pas de venir dire que je suis de l'IFDZ. Parce que pour avoir ta carte, tu dois l'acheter. Et quand tu l'achètes, ça veut dire que tu Exactement. es en train d'aider le parti. Parce que le parti ne vit que des cotisations. <rire> et nous sommes à l'horizon de l'élection. Il ne faut, faut pas se lorer. En un an, peut-être il y aura des communales. Des législatives, après avoir terminé par l'élection présidentielle, c'est le bon moment que toutes les fédérations de l'IFDG à travers le monde puissent s'organiser pour bien mener ce combat, passer sans doute une élection libre et transparente en Guinée. C'est on n'aura même pas deux tours. Des tours. Ah non, ça, ça c'est clair, il n'aura même pas détour Il a fait en, en 2010. il a prouvé, avec 24 oui. candidats, il a gagné dès le premier tour. Ils ont, oui. ils ont annulé quelques communes, comme Ratoma, je crois, l'abbé, et non Mali, et Mberin, si j'ai bonne mémoire. Ils ont en tout cas annulé quelques communes pour le ramener à 47%. Il est revenu à 43%, il est revenu là-bas, il a dit, OK, allons-y au deuxième. Il croyait, il pensait que les gens étaient sincères, mais la malentendue de cette transition, les gens qui avaient fait la transition à l'époque, ont fait le travers d'Alpha qui nous a mis aujourd'hui dans ce trou, 11 ans pour rien. Donc je pense oh que. Et vous avez vu encore, malgré que Alpha avait toutes les machines de fraude dans ses mains en 2012, on est allé à l'élection, on a battu le RPG arc Avec ciel ben oui, Avec l'armada qu'ils ont eu à mettre en place, on a eu 53%. 52,53%. Euh, Alors, c'est pour dire que cette force-là ne, qu ne fait que s'agrandir. Parce que là où je vous parle, il y a beaucoup de jeunes oui. aussi qui m'ont contacté et eh, qui étaient des d'HRPC, mais pas mm -hmm. les HRPC malhonnêtes hein, qui ont foutu le pays dans la merde. Ceux qui avaient conseillé Alpha qui n'était pas pour, comment on appelle, le troisième mandat, beaucoup d'entre eux m'ont contacté. Je vais les mettre en contact avec les responsables depuis qu'on a crié pour pouvoir accélérer la chose. Et nous demandons à tous les autres, M. Bob, on doit travailler ensemble pour ça, rassurer les gens, demander à tout un chacun de venir dans ces parties, pourvu que. Lors l'élection présidentielle prochaine, qu'on fasse un coup de chaos et puis les Guinéens ça. vont voir ce que De quoi il est capable Ils sauront que on a perdu pour rien beaucoup d'années. Parce que je vous garantis, en l'axe de temps, c'est nous va transformer la Guinée et ça sera du bonheur pour tous. Ça c'est direct. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mon frère. <rire> allez, merci. et Portez-vous bien du côté de la France et okay. allez. Merci pour tous ceux qui ont pris leur temps et tous ceux qui ont oui. regardé cette vidéo, qui ont partagé, qui ont liké. Je vois des milliers de messages. C'est pourquoi des fois j'affiche les messages parce qu'on ne peut pas des fois lire. étant là, chacun pourra lire les messages. Et merci à tous ceux qui ont commenté pour ne pas citer les uns et que les barils vont me taper la tête. Dieu, <rire> pas dit mon nom. Alors là, nous vous remercions tous. Merci ne pas aussi de dire au, au, à, à, tes, à, à tes abonnés de, de, de partir s'abonner sur ma page aussi, Bob Move. Oui, Alors, effectivement, euh, effectivement, oui, effectivement. Oui. Et ça aussi, c'est vrai. Je demande à tout un chacun d'aller s'abonner. Vous voyez son nom comment c'est écrit c'est Bob Move. Donc, euh, allez-y vous abonner c'est un grand guerrier. Et souvent, vous voyez même les gens partager sa vidéo. C'est comme euh, Théa Robert qui était toujours euh, tout de suite avec nous c'est un jeune forestier un monsieur qui a aussi un talent, et tous ces gens-là sont pour la démocratie. Voici les gens que vous devez suivre. Suivez-nous, laissez les gens qui viennent vous proposer des injures, qui viennent vous proposer des, des choses que je peux vous apporter, quelque chose au que fait. Laissez-les. Il, il y a beaucoup de pages. Marie Sissoko est là, la page de Fama Kanté est là, Dibril est là, ma page Tidja La Puissance, Bob Mouv' est là, l'enfant de Kania est là, hein, et les, les Goussard sont là. Ils sont nombreux, je ne peux pas citer tout le monde. Les Big Soul, on est nombreux, parce que quand je me mets à citer, d'autres aussi vont me taper la tête. Non, Alors, oui. on, est là. on est vraiment nombreux, et oui. les bases oui. que vous pouvez suivre pour quand même avoir quelque chose là-dedans. Allez, Monsieur Bob. Bon, merci beaucoup. Merci à tous les abonnés, à tous nos auditeurs et auditrices. Merci pour vos messages. Merci, Merci pour vous jarama, jarama. je vais savoir si tu es un béto colonel dit. Franchement, merci beaucoup, merci Alors, alors, alors c'est de la forêt, vont s'effacer ainsi hein, tu ne dis pas que les autres, <rire> Merci, merci, mon frère, allez, à bientôt. Merci beaucoup, ciao, ciao. Merci les abonnés et partagez au maximum possible cette vidéo.